Un peu de volume. Really? don't ah. C'est un grand temps que t'es déjà dedans. Il m'a aussi pour moi. Oh, ça fait du bien de toucher le sol Ça fait du bien de toucher le sol Tiens on est bien les fesses posées sur le sol Peut-être parce que ton kit il est vide! Parce que ton kit il est vide! Oh, tu es fort, tu montes! Les ça. ça va t'irriter les une pête. Un petit sourire pour la photo à JP? Tu <rire> as ai l'air un peu coincé du cul! C'est vrai que c'est déjà Pas que d'ailleurs! Ah oui, lui aussi, les, les pieds coincés dans la corde. il s'est pas attaché aussi, en On est qu'à 48 secondes. Alors, on coupe, hein. On coupe en montage, il fera du cut. Bah, ça pique les côtes, hein. Je me suis fait les trois côtes, mon spéléo, et quand tu remontes un puits, ça fait mal. Moi, ce qui est déprimant, c'est que ouais. ce type, quand il monte, il transpire même pas. Ouais. Non, côté, calme, hein